Ouais, du coup on a oublié de dire bonjour au début de l'épisode. C'est pas grave, je le fais maintenant. Bonjour à tous, bienvenue pour le dernier épisode de Beats the Cupidon. Et vous savez par quoi on commence on demander aux Ah mais putain, si mais vous... attends, il faut, il que je continue mes trucs de mes anecdotes là. Ah oui, putain, du coup, ouais ton anecdote. Putain. Alors, du coup, pour savoir l'anecdote la, du caca Ouais. Euh, elle était vraie. Oui. <rire> elle Merci. était vraie. Ok ça. De a à z. De a à ok, vas-y, la, la troisième, la dernière apparemment qui la... est complètement épique. Je sais pas, est ce off, dit, je off. Pas. La, la dernière. Alors, <rire> quand j'étais petit. J'étais euh, au deuxième étage de ma maison, parce que je suis Et toujours fait dans une fait maison. Fait les pièges pendant ce temps. Donc quand j'étais petit, j'étais au deuxième étage de, dans, de ma maison, parce que je vis dans une maison. Et il euh, y a une petite soeur qui venait de naître, elle avait euh, 5-6 mois à peu près. Ok Et j'avais une piscine dans le jardin. D'accord Ouais, t'avais une piscine. Attends, tu sais quoi Attends, Tu vas me répéter ça plus fort mais... Euh... Oui, vas-y, vas-y, viens, viens, viens, viens. Attends, j'ai plus les, les roses, j'ai plus les roses. Ouais. Merci. Tu t'habites au, deuxième... enfin, au deuxième étage de t'étais au deuxième étage de ma maison. Donc ouais. ma petite sœur venait de elle avait 4, 5, 6, 6 mois, quelque chose comme ça. Et euh... elle me demandait pas pourquoi, je suis allé au deuxième étage de ma maison. J'avais une piscine dans mon jardin. Je me suis penché sur le rebord de la fenêtre avec ma sœur dans les bras. Ok J'étais vraiment genre quasiment debout sur la fenêtre. Hein. Ouais. Mes parents étaient en bas. Et <rire> j'ai appelé ma mère pour qu'elle me voie en train de jeter ma sœur dans la piscine qui était, <rire> qui était deux étages plus bas en dessous de la fenêtre. Bien évidemment... Ma mère est montée, je me suis fait enculer et depuis je m'approche plus d'une fenêtre. Ah tu l'as pas, tu l'as pas jeté Non je l'ai pas jeté. Ok parce que j'étais en train de me dire euh. Ouais. Non je l'ai pas jeté, Le, ma mère m'a mère arrêté avant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Non je reste que sur des vrais. Donc t'aurais dit que des vrais toi. Hein ouais, mais j'ai okay. vrai, parce que moi je pensais qu'il y avait deux vrais et une fois euh, dans tu vois Ok. je me suis dit ça. Ok. Après je me trompe peut-être tu vois, enfin c'est même fort probable à mon avis, mais.. Je sais pas si c'est passé. Et salut la pseudal ou pas Y'a des gens, y'a des, des, des gens, il y a il pas, des gens, y'a, des y'aka, y ils ont dit qu'ils qu nous avaient croisé. Mais viens on va les tuer. Et monte là où je suis. Cassez ou pas encore Non j ai, j ai, mais j'ai même pas eu le temps de mettre la dirt, euh, la gravi On le casse. Ils sont 0 zéro hein. On va les tuer Vas-y j'ai gap hein, vas-y on va se tuer. Ils ont un poney, ils ont des poney Oh Oh Il nous faut ces poneys ah, bon, On les aura jamais mec en vrai. Vas-y, du coup c'est juste ça ton anecdote C'est genre... Oh y'a Magic là Zoé se barré. Et euh... enfin, juste, juste bien en fait. Ouais. Et, euh... et ouais, en fait, c'était oui. juste ça. Je, je, je me suis fait tartrer par ma mère de, de A à Z, euh, l'enculé, clairement. Et depuis, je m'approche plus d'une fenêtre. <rire> Genre oui. vraiment. juste peur en fait. Donc, pour faire court, j'ai failli jeter ma soeur dans la piscine. Deux oui, étages, failli, donc ça va, tranquille. tu penses que c'est vrai Ouais, moi je pense que c'est vrai, moi. Ok. Voilà. Bah, n'hésitez pas à répondre. Hashtag euh, faux. et vous aurez ouais, la réponse. Euh... Je la, euh, la donnerai. Je la, donnerai... la donnerai en la donnerai, euh, un commentaire euh, Attends, vas-y viens, viens, viens Attends, Je mais crois voir, que ouais. je peux descendre là, c'est mieux. J'ai une descente moi. Attends, il faut casser la... la truc, mais je sais pas où c'est. T'inquiète, je vais casser, je vais casser. C'est moche. Je suis en train de casser aussi, hein, si jamais. Vas-y, bah casse tout alors. Moi, tu, tu sais mieux casser que moi. Chut, du coup, chut. Vas-y, vas-y. Casse ce qui est proche de toi, s'il te plaît. Euh, pas. Ouais. y a pas. Y'a pas, y'a pas, ils ont deux barres de vie, hein. Oui mais t'as possible de les tuer et euh, Il... Il a Les gens Non mais ah. avec le piège Bah en vrai si, si on... Si on les amoche un peu avant Si on leur met des dégâts et qu'il y en a un qui fait tomber l'autre, tu vois ce que je veux dire En vrai mec ça peut arranger de ouf l'autre, hein. parce qu'il y en a un qui se fight et que l'autre tombe dans le piège gros. Ouais et ben et et ouais mec, ouais. Mais non mais regarde mec, si les deux ils tombent dans le piège, ils vont perdre tous les deux genre la moitié, de ils vont prendre tous les deux coeurs genre. Ouais ils auraient plus de gap après. De subs ce soir, trop bien T'as que hein Oui tu stream pas t'as des subs C'est trop bien Non moi je pas eu En vrai Après, les gens ils ont compris en fait que En fait si vous savez que je fais un record un soir N'hésitez pas à sub ce soir là Comme ça vous apparaissez dans le record Exactement Mais non mais je... je <rire> Pfff... Bon Mais je crois que c'est... Je crois que c'est Neutron qui update toutes les 5 minutes hein. Ouais je crois que ça doit être update son truc Bon allez viens viens viens on va faire autrement viens. Parce que là ça va tomber forcément bon, On essaiera les attirer ici en vrai si on a un problème Je pense hein Imagine il tombe avec son cheval en bas <rire> pas beau. En vrai j'ai deux fils, on pourrait pas aller récupérer un fil genre en, dans le spawn euh, dans On -haut. peut pas les casser euh, si On peut pas casser je crois si. euh, je... Sur les structures là on peut pas Ah, autour Ouais, bah, si on va sur les autres hein, carrément ceux qui sont plus proches. Hein. Attends, attends ouais. mais sur les arbres il en a pas, non, on est pas sur Attends, bouge pas, je suis en train de, de virer mon inventaire du coup là qui sert à rien. J'ai voulu les Opsitrap gros, mais ouais. dit, ils sont deux, en KB2 dans le coin non, bon, et ouais, mettre le bloc. Faut aller faut les, les deux en même temps. Magic il veut pas nous fight, hein, il, est, il, a, il, a, il, a, il a couru. Là. Ah ouais mais t'es sûr qu'il nous a vus surtout Mais mec je vais pas avoir un resub <rire> C'est quoi bordel Non mais en vrai je suis pas sûr, hein. c'est juste qu'il nous a pas vu en fait si. Non, non si si il nous a, il m'a entendu hein. Je te jure qu'il m'a entendu Tu veux un arc bien... ou une rod Non mais on a pas le droit à la rod si On a pas le droit à la rod, mais non juste un arc pour tuer leur euh, cheval Ah ouais par contre. Bah faut m'en prendre aussi trois, comme ça moi je suis J'en ai deux déjà Oh, oh ah. bah voilà Bah il est là justement Magic, Tiens, tu, tu parlais de lui Ah non c'est pas du tout, c'est la team de, de Xintech Ah c'est les bleus mais ils exilent. Oh, ils sweat! Ils sweat! Bah alors? Ça nous a shooté là? Si, sûr récupère ce que... Attends, bon, bah on les clean up ah pas en vrai, on les qu'il n'a pas, c'est bon. Je les clean up non. en vrai. Ça va quoi? Ah, Wesh! Ah. comme stuff. Pas ça. Euh, <rire> en vrai, si vous voulez fight, euh, en vrai, on comment sort comment dehors hein, en vrai. Quoi? Quoi? Ah, c'est bien, ça milieu. Mais en <rire> fait, <rire> on a essayé de faire un truc, mais ça marche pas, je suis trop deg. <rire> mais on voulait attirer en fait, Magic dedans. On voulait parler de drain gap ou je sais pas trop quoi. Mais oui, mais on voulait attirer Magic dedans, mais ça update, ça marche pas. De quoi? Bah ça se... En fait, fait le, le, le... Ouais les trucs se dit tout le temps ouais, ça marche pas, pas. Bah, Oui on peut pas poser les blocs là dedans, si je veux ouais. Ni les casser Non mais, pas pas mais c'était pas, pas dedans, c'était pas ah. dedans Ah Vous voulez qu'on fight dehors, ici ah. là Bah bon, comme vous voulez Bah, ouais, bah c'est comme vous voulez vous hein, de toute façon nous... nous on a croisé votre team, la team Axine, Magic, et c'est tout Ok T'as pris gap T'as Tech Oui T'as pris gaffe Allez Comment t'es mort ils sont mis en... YOLO je je suis... Moi, je ça en fait de faire, j'ai plus de vie, du coup je voulais. Sur Gum. Tranquille, mec, je suis tranquille. J'ai plus, hein. plus, plus de gap, le IK. Ok, je gap, vas-y. Non, je gap. <rire> Continue, je gap. <rire> derrière toi T'as mis, ils ont leur compte, tes bâtards. <rire> <rire> <rire> <rire> ouais, c'est ça, l'eau. Je gap, je gap, vas-y. Non, c'est compliqué, c'est sens, t'en as plus qu'un qui a des gaffes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bien joué, joué à vous! Joué, je suis deg, j'ai de posé, posé, posé un saut de mais je voulais pas le poser. En fait, je <rire> l'avais <rire> dans mon inventaire, mais je croyais que je voulais pas le poser. Je suis désolé, Nika. Euh... Okay. Oh, tu m'as hein. putain, bien joué, les gars. Bon, ah, ouais, euh, je bien je... joué. Eh putain, vous savez combien on s'est mis de dégâts en cave, genre, vous imaginez même pas. Genre c'est... T'as combien de gap? Mec, et moi, il m'a TK. 4, j'en ai plus. J'en ai plus. On s'est pris la sauce, Il a voulu manger, il m'a mis un coup d'épée. On s'est pris la sauce, là. J'ai plus d'or, t'as de l'or, toi? J'ai 14. Tiens, j'ai équilibré les gap je pense. Ouais, bon, t'inquiète. Mange le une comme ça, t'auras pas ça. Salut, euh, boomer! Ça va, les gars? et ouais. toi? Ah. <rire> oh, hit! Ah, cupidon, Touché Cupidon! <rire> Mec, en vrai, euh. Ce que en train de me dire. En vrai, c'est encore Magic qui va gagner, il doit avoir trop de heal là. Clairement, euh, oui. On pourra jamais le tempo à la fin. Faut qu'on le qu qu tue qu là tue. maintenant, en fait. Faut qu'on le draine mais bon. Euh... On, tu on veux a passé pas de gapel. Euh, tu veux jouer Sharpness Il y, y a des gens, il y et Sifanou là. C'est T5 quoi? Vas-y, je sais quoi faire. Ah bah, je sais pas, non, je sais pas. Vu que t'as strength, tu sais, je me suis dit. euh... vas-y, vas-y, passe, passe. Au pire des cas, genre, c'est quand même Sharpness 5, quoi. Mais je t'ai filé un P3 d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais. Mais j'avais déjà un P3, de toute C'est Shadow et Sifano Tu veux qu'on les tue? Je veux pas. Bah non! Bah non! De toute façon! En vrai, ouais, c'est con, en vrai, c'est trop con. Parce que regarde, il bah, vrai oui. a une masse de. En vrai, en vrai, faut juste focus, faut en focus un, quoi, parmi les deux. Et une fois que l'un est mort, et ben c'est bon. À un moment, j'ai mis un petit combo sur Arcas, ça m'a bien, bien arrangé. Ai oui, aimé. mais en vrai, en vrai j'ai l'impression qu'on était au-dessus, mais pas en termes de vie. Genre, en termes de fight, Parce on aurait mis beaucoup avaient, plus de coups. Ils avaient du meilleur stuff que nous, surtout. Bah, je vous quand avez, même une vous partie. Avez, vous aviez du P3 et du Torn, nous on avait genre. Euh... Dis toi mec euh, au début moi j'avais du P1 au début, enfin t'avais du P1 au début du, enfin, du p du... enfin, la, la vie descend énormément Genre ouais, en fait est le horrible. problème c'est que Arcas il a plus de gap Et du coup j'étais seul à pouvoir gap Ah mais tu aurais dû lui enfiler je savais pas je pensais que c'était ouais, le truc. Je n'ai pas non plus donc pas... On pas poser de ce En Pourquoi on a OP On poser sur le 0, 0. On, aurait ah... <rire> <rire> on aurait pu faire notre piège On aurait ah, pu faire notre piège là-bas D'accord Attends ça te dit pas je demande un truc à nous Ils sont là Ils sont là hein eh hey, salut Yo ça va Vous voulez vous fight Aye ou vous... vous voulez pas Non Non mais nous y'a pas de problème hein t'inquiète de toute façon on, on trouve aussi que c'est une mauvaise idée mais après euh... Ils ont pas fight hein ils ont que miné hein Tu veux en essayer de leur mettre des, des petites flèches quand même Tu pourrais me faire un power 2 Ou si t'en avais un rab J'ai un power 3 sur moi là Attends attends attends attends attends <rire> avec <rire> mon compte Je vais pas me faire inviter <rire> <rire> Mais c'est vrai J'ai un power 3 vrai. mais... Oh c'est vrai Power 3 là sur moi qui s'appelle Spamming Device. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça d'ailleurs, mais. Euh... Ah, mais c'est le compte qui est. Enfin, c'est mon. Bah, du coup, ouais, on attend. Mec, en vrai. Oh, de merde là, regarde-moi ça là. Non, non, non, non. Oh putain, mec. T'imagines, genre. On meurt comme ça. Genre. La connerie. <rire> <rire> ça serait toi qui serait mort. Hein. Enfin, serait moi. Mec, en vrai, Magic il m'a dit Tant que je meurs pas, je serai défenseur toutes les saisons. Donc, en gros, là, s'il si gagne, il sera encore défenseur prochaine saison. Il faut le tuer, il faut qu'on arrive à le viens, tuer. Viens viens, viens, viens, viens, on le tue maintenant. Non en vrai je sais pas. Faut qu'on le tue comme ça, c'est un noodle défenseur pour saison. Allez on fait ça. Si tu veux, quoi je te laisse le kill si tu veux. Vas-y ok. Enfin non, bah non du coup... Enfin moi je te laisse en vrai. Genre franchement tu dit oui, dit Non mais non Il faut penser au pote Il faut penser au pote Moi je te dis hein, il faut penser au potes tu vois alors. Attends mais on fait les mecs... Attends, on va juste crever en fait tu Je prends une gap parce que genre... Comme ça tu as gaps. Tu as 5 gaps. Ok j'en ai 4, bah de toute façon faudra que tu regardes pas à là. Ah mais soit là. Ça va Vous ah. êtes vous <rire> <quoi> <rire> Attendez les gars, on doit bah, juste au cul là. Et... Ah y'a Magic Et... là <rire> C'est lui Et... que je cherche lui vrai, vrai, vrai, Magic ouais, va... Ils vont nous trahir euh, à Guillaume Ils vont nous reculer hein Soit à gauche hein Tu connais la, la, la, la, la, le proverbe qui dit Faut trahir avant de se faire trahir, je sais pas je viens de l'inventer hein, je crois que ça existe. Bah écoute, ou... écoute, moi, moi je, je te suis. Ok ok, attends. Et d'un côté à gauche, nous avons les noirs <rire> fight, euh, le rose Ma Magic ouais, laisse les faire, laisse les faire, laisse les Comment ça, laisse-les faire mais... Non, non, non, non, on vous laisse faire, ouais, nous ouais. On vous laisse oh, faire, regarde, nous Ils nous, shoot, nous Non, non, mais nous, on est là juste là pour... Euh... Attends, attends, attends j'essaie de viser Magic Ouais, moi aussi Allez. Putain, Magic, hey, hit Putain, mais hit magic. magic Hit Magic mais, Putain, il est trop fort, il est trop fort <rire> <rire> Magic <rire> Tiens, tiens, tiens Ah, oh, j'ai des plus aussi oh, si, Ah si, j'en ai pas. Tiens, tiens, tiens. Mais sinon, j'ai du flint, hein. faut qu'on trouve des poulets. Au pire, on les laisse se démerder, on va chercher des poulets. Viens, viens, on reste à côté, genre au cas où. T'es si nul T'es si nul T'as tiré une flèche, il bougeait pas Il était AFK, j'ai loupé Il était Faut qu'on <rire> qu trouve le qu Lugar Honor et Miss Flame. Et on les tue tout de suite. De ouf en vrai, comme ça on se prend du là. En va Ça va finir cet épisode, je pense, en vrai. des tout sur le, le 4. À du fin. coup, attendez, on est le combien là 14, 16, 18. On est le 20 On est le 20 Non, non le 18, on 18 On est 18. 18 là, euh, salut ah. euh, les gens, euh, 10 février. Je sais pas ce qui s'est passé en deux semaines dans, dans, dans votre vie, mais vous nous me direz hein, si. En deux semaines Dans le futur. Enfin, tu sais, c'est le futur. Là, on parle au futur, en fait. Ah, Ces mecs, le 18, c'est dans une semaine tout pile. Ah, putain, toujours, mais. On est le 11 Ah ouais Ouais, c'est dans une semaine tout pile. Donc, ah ouais. c'est mardi prochain cet épisode-là qui se Eh, eh, on parle à nous dans une semaine. Enfin, ouais, ça. Bah, du coup, à... une semaine tout pile. Sauf que bah, là, du coup... attends, je, je peux me laisser un message pour moi dans une semaine Ouais, sûr. Ah, oui, ils sont là, au secours. Non, je donne de l'amour, attends, Bichard, regarde. Ouais Tiens, je te donne okay, de Ok, Magic, faut on... Attends, viens, Magic, hein. viens, on va, te, on va te donner de l'amour aussi, viens avec nous. Viens, viens avec nous, on te donne de l'amour. <rire> viens avec nous, Magic, on va te donner de l'amour. Oh, ouais, ouais, non, non je... non, je vous suis pas, je vous connais trop, vous. Non, non, non, mais, <rire> mais non, mais viens, viens On, on va te faire l'amour, donnez euh de l'amour. Voilà, je vous donne la voie petite fleur. Moi attends, attends, attends. Ah, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Non, ouais, t t ouais, deux secondes. <rire> <rire> Guillaume ouais, Ils sont là, quelque part là, sûr. C'est ça a passé une, un bloc de. Ouais. Ils sont juste là, hein, quelque part. Psst Psst, Psst. Le carreau noir Ils se lèvent Eh je Me demande d'où il vient ton pseudo. A ah, qui qui qui qui, qui, qui. Oh, oh. Nous étudions le Bichard et le Guillaume. On est en train de mais, chasser plus, le gibier. On a une barre de vie, on a plus de gapel et personne <rire> va nous ça, fight. En fait, J'ai juste envie que ça se finisse, genre <rire> de tournée, en fait, Et personne en fait, va nous euh, fight genre... Une barre de vie pour deux. Genre en vrai. tu penses euh... Hein Non, mais juste des coups à l'épée en vrai. C'est stylé, genre. On finit à l'épée cool. comme ça, on crève. Ah, alors. entre nous Non, mais on va pas se entre nous. Attends. Ah non, mais non. posé là Bah non. Ça devait être Magica tout à l'heure. Et je suis sûr d'avoir entendu une voix. Attends, c'est peut-être vers eux. Sur, mais ils sont en cave, non En vrai, franchement, si vous nous entendez, il vaut mieux que vous veniez nous fight, nous, plutôt que les gens qui sont là-bas. Hein. Ah bah, okay. bah, il, les, les, bah ils nous entendent pas. Ils, nous nous attendent pas, hein. <rire> ils sont, à gauche, ouais, ils sont à, à gauche, ils à gauche. Ah, mais Shadow est, est, est mort ah, Mais, mais il pourquoi Sifan oui. aussi Mais oui, du coup, oui. Putain, on est dans la est merde. ouais. On peut comment Faut qu'on tue Magic et les rouges Tu penses que Magic, on peut t'entendre de v 1 Pas de gap. Ouais mais si on tank comme un malade et qu'on donne des coups... de... Ouais mais non mais il, il... il ira plus oh. vite que... Tu sais quoi, tu sais quoi Viens avec moi genre. Viens viens il tue magique et nous ouais, chose, comme... faut on... En te... Évidemment faut qu'on tue magique mais on pourra jamais le tuer. Ouais, ah là là à droite, à droite, elle est à droite. Ah ouais j'ai vu votre preuve d'amour les gars, c'était trop bien. Mais non. J'espère que t'as kiffé hein. Ah ouais j'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé ça vrai. Vraiment... La mise au refèche hein. J'ai plus vous... de flèches. Pourquoi enfin, gros... je peux récupérer Ah mais il est Infinity. Voilà, vous savez, euh... T'es Infinity putain, c'est quoi cette merde Hit On arrête le, le narc si tu veux Vas-y viens. Vas-y vas guide montre-moi comment t'es trop fort par rapport à moi. Salut Vas-y ouais, vas-y. Vas oh putain vous faites mal hein Ah ils vont me full le combo. Vas-y back, ah. j'ai heal là. Bon, allez. Ah c'est mort je peux pas, je peux rien faire en fait. GG les gars C'est vraiment plus de vie là Hein T'as vraiment plus de vie déjà bah ouais, si vous faites mal hein les gars, vous vous rendez pas compte mais Mais toi aussi euh... mec, je te rassure hein. Ouais, je sais, je sais. Mais ouais, mais vous vous pouvez vous heal pendant que euh, vous... nous Ouais, c'est vrai que ça joue beaucoup ça. Ouais. Je pense. En vrai, on a failli crever tout à l'heure dans les fights hein, donc euh... Ah ouais. Bah enfin, euh... ouais. bon en vrai, on est sorti, on avait du coup, hein, on j'en avais rien. Ah ouais. Mais tu crèves jamais. Je ai vous tu me repars de coeur moi. Hein. Bah nous aussi. d'ailleurs. Oui. Ah oui, oui. mais vous allez m'avoir à dire parce que est prévu. Bah. Ah j'ai. Ouais, Ok, OK, je encore là. Laisse-moi manger ma dernière gap, vas-y, après on finit. Oh! Bah GG, vas-y. Oh GG, les gars! Yeah, Putain! Faut, il faut vite qu'on aille oh, crocheter le coffre pour pouvoir. Mec! Ah, c'était ouf, GG. Ah bah. On est dans la merde là! Hein. Mais j'ai 10 coeurs moi, hein. j'ai 11 coeurs. La barrière, la, la, la barrière, la barrière, la barrière! Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah! Mais mais il faut qu'on ait crocheter le coffre, gros! Ah non, mais y'a pas les messages dans la barrière! T'as pas une gap genre? Là. Là. En fait go, go, go G -G, faut qu'on tente un truc go G -G, G Attends si je peux crafter une gap, ok go on va tenter un truc. Okay attends recule, recule le temps que je t'explique ma stratégie. Ok vas-y vas-y okay, vas-y recule. Okay. Okay. Oh, mec attends moi non. Ok moi Non t'inquiète, t'inquiète on peut leur faire pression et il faut qu'ils arrêtent de cocheter juste Mais toi tu crois quoi toi Vas-y fonce fonce, allez, fonce, allez, fonce tout droit dans le truc dans le truc dans le truc Dans le truc on s'en fout Donc elle arrête de cocher Fonce ils ont plus de coeur Fonce le garo Fonce le c'est bon, recule, recule, recule, recule, recule, recule sorte de là, bon, sorte de, bon, de, de, de là, sors de là Ok, c'est bon, sort, vas-y Ok ah. T'as la gaffe ah. ou pas Ouais, t'es la C'est bon, c'est hit Salut J'arrive pas à hit En ouais. vrai, tu quoi, j'en ai rien à foutre en vrai en ai juste marre Oh ouais, c'est bon ah. Gap, mais ce gap, bien. plus vas <rire> le Ghost, Al Ghost Ouais, on passe pas, on passe pas, on passe yeah, ah, hein. pas. Recule, recule. What the fuck, <r autor> c'est à lag Recule, recule, recule. Putain, y'a eu un lag. Non, on ne joue pas Ghost, les gars, genre. <rit> ben on gagne qu'est-ce qu'il y a de Ghost oh, Bah, ouais. <rit> c'est pas grave, GG. Ouais, oh, oh, oh, GG, <risa> <rit> <rit> bien joué. GG. Allez, GG. Bien joué, les gars. Et c'est sur cette fin avec une réelle preuve de fair play Que cette série se finit Ah moi je suis content, les, tous les participants ont été fair play Ça s'est passé dans la bonne ambiance, franchement Moi j'ai trouvé ça cool En tout cas j'espère que cette série vous aura plu, petite série de 3 épisodes Au niveau du montage j'avoue que j'ai été un peu léger Mais j'espère que cette série vous aura fait tout de même très plaisir Attendez, une série Saint-Valentin avec Bichard ça se loupe pas quand même hein. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette série Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Peut-être samedi 14h si je me chauffe à faire du montage Allez, bonnes vacances et bonne semaine tout le monde